Donc alors les, nos collègues, les, les collègues euh, laotiens, Irdien et Philippe Biron qui est venu donc les renforcer euh, euh, sur place, ont donc euh, bah, développé la méthodologie qu'on qu est en train de mettre au point, parce que ça également c'est en fonction des échecs et des réussites que nous avons, que nous modifions ou pas, nous adaptons notre méthodologie. Et ça se traduit donc euh, par une caractérisation d'états initiaux. Le sol, la signature isotopique de l'eau dans le sol, les potentiels hydriques de l'eau dans le sol, l'humidité volumique de l'eau dans le sol. On injecte un traceur et après on carotte à différentes profondeurs. C'est un site très instrumenté, notamment sur euh, tout ce qui est euh, élongation racinaire, développement racinaire. C'est-à-dire que nous avons des puits, on dispose de puits installés par l'équipe de, de Pierre et de jean Matt qui descendent jusqu'à 4 mètres de profondeur. Munis de fenêtres, qui sont vitrées, sur lesquelles on peut plaquer des scanners et voir l'élongation racinaire, comment elle se produit au cours du temps. Donc il y avait en fait deux parcelles. Une parcelle avec une toiture qui était construite entre les troncs des arbres. Donc, très jointif entre les troncs des arbres pour empêcher les écoulements de troncs, euh, les limiter du moins. Et puis, une toiture qui empêche rien qui l'arrivée au sol des précipitations. Euh, cette euh, parcelle a été délimitée aussi par une tranchée assez profonde pour éviter qu'au niveau, au niveau du sol, il y ait des écoulements euh, latéraux qui, qui perturbent euh, l'humidité du sol et que l'humidité soit préservée des écoulements latéraux. Et donc, euh, en fin de saison sèche, nous avons fait une expérimentation dans laquelle. Nous avons introduit un marqueur isotopique très enrichi en isotopes lourds, en Oxygène 18 et en deutérium. Nous avons fait des forages jusqu'à 4 mètres pour l'infiltrer. Après le marquage, prélever le sol régulièrement, depuis la surface, jusqu'à 4 mètres, en étant très précis sur les horizons les plus superficiels, on pourrait être tous les 5 cm. Jusqu'à 50 cm, après tous les 10 cm jusqu'à 1 m, et après de 25 en 25 jusqu'à 4 m. On prélève également le tronc des arbres, on carotte du bois. Une fois que ces échantillons sont prélevés, c'est immédiatement mis à l'abri de l'évaporation, parce que c'est comme l'histoire de l'eau euh, sur le site que nous voulons interpréter, et pas l'histoire de l'eau dans le flacon, après réévaporation de l'eau au sein du flacon. Euh, ça arrive au laboratoire, je vous montrerai donc le type d'expérimentation qui permet d'extraire euh, l'eau. Vous verrez les appareils derrière qui permettent de faire les analyses isotopiques. Et puis voilà. Et après, c'est la comparaison, je dirais, entre la signature isotopique de l'eau dans le tronc et la signature isotopique de l'eau dans le sol à différentes profondeurs, qu'on arrive à voir s'il y a une perturbation qui pourrait être de l'ascenseur hydraulique ou non. Au Laos, non. Au Laos, sûrement pas. Pas actuellement, pas dans les conditions expérimentales que nous avons rencontrées, parce qu'il euh, y a probablement eu un laps de temps trop court entre le moment où le traceur a été injecté en profondeur et le moment où, euh, où c'est arrivé au niveau des carottes de sol que nous avons vu prélever. La conductivité hydrique dans ce type de sol très argileux est très faible, de l'ordre de quelques millimètres par heure. Au bout de 48 heures, à peine 15 litres des 30 litres que nous avions préparés de marquage euh, avaient pu s'infiltrer sur quatre points d'infiltration. Euh, et en plus, euh, bien qu'on soit en fin de saison sèche, nous avons pris des, des, des, des orages sur le terrain, 60 mm d'orages sur le terrain. Donc euh, les carottes de sol n'ont pas vu ce traceur. Donc, a priori, pourquoi arbre, les arbres l'auraient les vu Je n'aurais pas trop aimé avoir ce type de résultat, parce que ça voulait dire qu a, le carte de sol aurait été fait au mauvais endroit. On ne le voit pas dans les troncs, et on ne le voit pas dans le sol, le traceur. Alors, euh, ça, c'est la réflexion que je me suis faite immédiatement quand j'ai vu les résultats. Et donc, j'ai longuement interviewé Philippe sur un certain nombre de conditions expérimentales sur place. Le fait qu'il y ait eu une bâche et une toiture pour intercepter les précipitations, donc deux parcelles sur trois, euh, ça faisait qu'il pouvait y avoir de l'évaporation. Et bien sûr, les unités volumiques à la surface du sol sont beaucoup plus faibles lorsqu'il y a de l'évaporation et qu'il n'y a pas des réalimentation naturelles par les précipitations. Euh, là également, c'est le Problème du terrain qui n'est pas du tout près ce bouton euh, c'est la, la, la fin de la saison sèche. Donc, normalement, les conditions les plus favorables pour ce type d'expérimentation. Euh, Philippe a récupéré près de 55 mm avec ses collègues sur le terrain au moment où il est allé travailler. C'est une saison sèche, je sais pas, un jour près, à une heure près. Ce n'est pas nous qui décidons malheureusement de ce type de conditions. Donc, il faut s'adapter, bien sûr. Euh, ça. Yeah. Juste. Petit loup y a. Hello. Hello. C'est là. Tu es longtemps. Alors...